ouais les Franjo, bon petite vidéo sans montage particulier je vais jouer le jeu de répondre aux règlements sur sa tier je vous dis ça va être salé mais imaginez pas non plus une genre de guerre ou je sais pas quoi là on en a discuté en privé il a aucun souci entre nous ok je profite de la visibilité de l'épisode pour vous dire que ben waouh tout simplement waouh le projet et la cagnotte caritative est en train d'exploser d'ailleurs normalement vers les 150% sur la page en vrai je sais pas quand exactement mais suivez bien instagram tpzware parce que en vue de l'explosion des chiffres on va lancer très bientôt des casquettes bien léchées. Avec une broderie noire dessus On bouge pas d'imprimeur, évidemment ça reste du travail en France Et comme les casquettes ça coûte moins cher à produire Cette fois-ci j'ai une bonne nouvelle, on pourra donner encore plus pour l'hôpital Donc ce sera 2 euros par casquette vendue qui seront ajoutés à la cagnotte Après voilà, on a les paliers tous les 100% Si tu veux suivre la voilà, tu rap chaque semaine, tu sais où te ramener En route vers les 1000 sur le bot Bref, bienvenue dans cet épisode du dérèglement les respecte pas avec le Ok bon c'est parti euh, J'ai pas du tout J'ai trois lignes je crois par 100 euh, Donc je vais un petit peu improviser pareil Comme si on était en situation de live Désolé du coup ça risque d'être... Euh un petit peu long bon on commence par euh, les étoiles vagabondes donc rien que pour la construction qui reprend tout ce qu'il a construit en fait depuis feu avec la voix de crystal Kay, en intro et un outro de ses projets sur euh, sur les sons qui reflètent l'album ici la dépression ben bah, ça part euh, directement en, en bêtière hein. petite ironie du sort où il dit avoir euh, effacé les sons qui parlent de toi alors moi j'aime beaucoup l'ambiance qu'il essaie de mettre et les vérités qu'il balance sur euh, l'entrepreneuriat les profs les flics l'amour la blablabla bla, bla, tout ça les origines avec euh, la petite punch euh, un petit arabe qui fait des bêtises c'est un voyou un petit noir c'est pareil mais quand c'est un petit blanc C'est un chenapan Voilà encore chez les rappeurs C'est pas des grossistes Ils vont pécho comme tout le monde Bref ce son reflète tellement Sa mentalité nonchalante Qui s'est installée Au début du processus de création euh, Donc voilà Bétière ça c'est clair à l'unisson Ah ouais là non par contre À l'unisson euh, au moins en B en fait Pour moi il n'y a pas d'histoire d'une euh, guitare qui décolle jamais Ou je sais pas quoi euh. Non c'est pas un son qui a été écrit déjà pour être explosif C'est le genre de son que tu écoutes euh, au crépuscule euh, Sur le toit de ta baraque N'importe de, to, de ton appartement De ta voiture En fait il arrive à rendre appréciable ses pensées négatives Qui vagabondent dans lui Et en top 2 d'album il a tout à fait sa place Vraiment je trouve qu'il a vraiment tout à fait sa place Et en plus ce qui est bien c'est que ce son annonce un petit peu Que ce sera un album qui se veut plus instrumental et personnel donc voilà, clairement, ça part en B également. Bon pour Chim, je suis totalement d'accord pour le mettre en A tiers en vue des rêves sur euh, l'adolescence, Malcolm, euh, la play, GTA 3, tout ça, tout ça. Le refrain plus qu'entraînant, évidemment, c'est la troisième track. Et là, on retrouve euh, le petit nec-feu de Cyborg. <musique> Alors du coup la Natsukashi c'est euh, le son d'expansion Une prod avec des leads assez asiatiques mais surtout euh, assez dérangeante à l'oreille Donc c'est vraiment spécial euh, Aucune émotion m'a été transmise ici euh, Clairement E tiers voire euh, presque F Parce que je le passerai euh, volontairement si vraiment je n'écoute pas l'album en fond d'une autre tâche Takotsubo <musique> Euh, là j'ai l'impression que la fusion pro de voix était un peu mieux réussie mais euh, dans la transmission émotionnelle sur ce fameux Takotsubo euh, de l'amour au corps brisé, je ne retrouve pas l'allégorie, ça reste une tristesse assez générale, un son assez NTM la société Louflo fait un petit peu old school sur le refrain, il disait dans un autre morceau ne pas faire ce film s'il n'était pas 100% lui-même ici il ne ferait pas le son s'il n'était pas bien dans sa tête, bref on sent clairement qu'il va craquer et ce son par contre il part, euh, il part en 7 tiers, genre euh, j'écouterai Why Not à l'occasion, mais voilà limite et rien que pour la transition avec l'un de mes plus gros Coup de coeur de l'album menteur menteur bon menteur menteur voilà elles sont très provocateurs euh, la piste des bacs absolument réussi SO Sylvain Durif non vraiment euh, un dessin sur lequel tu peux vraiment faire monter la pression sur scène je le vois très très bien euh, sur scène en festival tout ça même si je pense qu'il joue déjà il fait partie de l'un des rares Bangers de l'album et d'accord sur le côté bounce de la prod même si musicalement ça fait plus grime avec ce petit côté électro étouffé rien à ajouter de plus à tiers mérité Écrire, bon, écrire c'est directement S par contre, voire même S+, S Master, tout ce que vous voulez Le mettre en dessous de A tiers serait totalement blasphémé Juste pour la prod qui court sur des notes positives Littéralement on reste dans le thème de l'album Non vraiment c'est du S pur et le coup de cœur a été direct Une transition parfaite également avec l'un des sons les plus forts de l'album Ciel noir si Nekfeu pose sur une prod jazz adaptée au rap Et ce son je suis d'accord avec le R euh, Il passe facilement en, en A Les chœurs, la manière dont il a travaillé Je suis peut-être trop influencé aussi par le fait que euh, ben, Je l'ai vu dans le documentaire Et le documentaire euh, à la Nouvelle orléans Ça porte quasiment presque que sur ce son En tout cas on en bouffe pas mal Mais vraiment Nekfeu ici a prouvé qu'on pouvait associer N'importe quel style de musique Il faut juste être très fort pour savoir le faire Et Nekfeu l'a fait oh Bon ce son je suis ok pour le mettre en milieu de tier list, en D, j'ai pas spécialement accroché mais euh, il sonne bien dans certaines situations donc euh, voilà rien d'autre à dire là dessus, je suis d'accord De mon mieux ok pour la mi tier list euh, ici aussi, assez surpris d'avoir été d'ailleurs attiré par un BPM si lent mais ça fait trop son pour se calmer donc le mettre euh, au tiers de l'album, bof le bruit qui court, ça c'est un son qui me fait énormément penser à des tracks de feu comme euh, être humain avec euh, Amber Simon, où il crache tout ce qu'il a sur sa vision de l'homme, ce qu'il est devenu, ce qu'il est prêt euh, à faire face à ses semblables, plus ou moins proches, clairement pareil que Ciel Noir rien que par la force qu'il a transmis dans cette track, dans le documentaire, avec les échanges entre immigrés qu'il a eu en Grèce on voit vraiment que ce son est très important pour lui et qu'il ne lâche pas euh, ce fucking sujet sur l'homme avec un grand H, et je me permets de le déplacer en classe A Là on a eu euh, tous une immense déception En voyant ce son si bas Alors c'est clair que c'est chacun ses goûts Mais impossible de le mettre en F Ça part aussi en A minimum en fait Non clairement Nemir fit Nekfeu C'est le featuring que j'attendais Sa présence apporte un réel plus à chaque fois Nekfeu a écrit ce son merveilleusement bien En restant dans cette folie amoureuse Qui va jusqu'à lui faire dire des choses comme euh, Mon reflet dans cette flaque Mais je peux plus me voir Ça me rappelle trop toi Est-ce qu'on en parle Son second couplet prouve encore une fois Que c'est un très bon écrivain Avec cette construction Cette comment dire dégradation euh, en avalanche des faits et justement le fait de laisser les refrains à la magnifique voix de Nemir rend le son encore plus beau et je pense que c'est là qu'on peut vraiment souligner le mal-être de Nekfeu. Comme s'il n'avait pas la force de poser ce passage si dur pour lui. Avec le mot que lui a laissé euh, la fameuse fille. C'est fini entre toi et moi. Je vais pas vous cacher, je suis très mitigé entre euh, S ou A. Pour vous dire, je me passais encore princesse en boucle il n'y a pas si longtemps. Mais parce que je n'ai pas encore pris la claque du retour. Euh, je dirais euh, A. Ah, Peut-être S dans quelques années. à voir, mais au moins A tiers. Absolument pas F. Dans l'univers ah, là j'ai aussi eu mal au coeur. Je pense que euh, on n'a pas compris la même intention avec, euh, avec ce feat. Dire que c'est de la merde et le placer en E tiers parce que le fond ne ressemble pas à Nekfeu et qu'il est juste trop fier de ce feat pour ne pas l'avoir dégagé. Mm, non, non. Vraiment, moi je m'attendais pas à un son euh, au texte le plus travaillé du monde. C'est un feat avec deux personnes de deux générations différentes et justement c'est donc destiné à deux publics différents. Dont un public très musique française écouté par nos darons. On sait très bien que ça me branle totalement des paroles. Ils sont bons qu'à repérer les insultes et hein, voilà. Ouais, le rap c'est. C'est ta mère, ouais, allez ok. Voilà, il n'écoute pas, euh, il n'écoute vraiment pas comme nous une chanson. Et flinguer feu sur ce son, ce serait vraiment couper ce rappel qu'il essaie de tendre pour sortir des clichés du rap en prenant une grande figure de la musique française comme Vanessa Paradis. Après, je suis d'accord, si tu connais que Joel Taxi, euh, ah ça va, on rigole. Bon, ce n'est peut-être pas le meilleur morceau de l'album, mais il vient facilement en B tier parce que voilà, bon enfant à l'oreille, l'intention derrière qui est plus que positive pour la discipline, la connexion reste aussi néanmoins très propre, voilà, etc, etc. Bref, voilà, après cette cascade d'arguments, euh, ça repart direct en B. Bon, j'accélère un petit peu là parce que j'ai pas envie de faire une vidéo archi longue non plus. Euh, donc voilà, les positions que je valide aussi, j'ai noté quoi Ken kaniki voilà, magnifique son qui mérite tellement bien le tiers. Énergie sombre, pareil, premier pas, sous les nuages, Holakala. Et chanson d'amour, ouais, franchement, bien C. Jeux vidéo et débat, puis à la base en B également pour leur construction, je suis d'accord. Ça expérimente et donc ça sort des formats plus conventionnels. Deux prod avec une interlude dans le premier. Et un peu cette sensation de son vlogué pour le second. En vrai, de très bons sons que tu peux réécouter au calme sans avoir envie de next. Bon, on continue. Pourquoi la mouillée Le DM fait mal parce que c'est l'un des seuls bangers de l'album. Il y a tout juste euh, 4 sur 5, je sais pas. Peut-être un peu plus, non, même pas 4 sur 5. Ouais, bref, on y accroche en majorité. Certes, il y a moins de relief que sur Menteur Menteur. Mais le mettre bien en dessous de celui-ci et de chem. Euh, non, euh, non. Au moins à échanger en C avec CDG LAX. Qui est pour moi juste un son qui sert à faire bosser ses potes du escrew. Et en vrai, on va pas se le cacher. J'ai l'impression qu'il y a un forcing de fou autour pour rien. Bon, voilà, ça c'est notre débat. Donc ouais... CDGLX facile en D, voire E, et quoi, la Mouillé, ça part directement en C. <musique> Tricheur, alors là, eh, je suis désolé les gros fanboys de Nekfeu Damso, mais clairement pas S pour ce feat, je suis désolé. Alors écoutez ce que j'ai à dire avant, Damso ou pas, c'est une performance qu'on attendait, aucune surprise, aucune prise de risque, et aucune sensation de classique. Le mettre en S et dire que c'est un classique, ah je valide... Pas du tout du tout du tout, c'est clair que ce feat c'est une fusion au sommet, mais bon c'est que de l'image, que du son pour le score, ce qui n'empêche qu'il est très bon, alors attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'ailleurs je le mets même en A, mais non absolument pas de classique sur ce feat, vraiment pas, pour moi un classique ce n'est pas un son qui réunit deux grosses têtes, c'est un son qui vit dans le temps, un son qui fait avancer les choses, ou alors qui a marqué une période. Et clairement c'est loin d'en être un Déjà dire que Damso en fit n'a quasiment que des classiques c'est faux Il en a aucun C'est beaucoup trop tôt pour le dire tout simplement en fait Et surtout que ça reste quand même beaucoup de sons Que le public sèche d'un coup pour l'image Mais sur la longueur ça, ça zappe Je pense notamment à, à Moon, Vitrine, Rêve Bizarre tout ça Ça disait ouais classique machin pour les trois Et arrête aujourd'hui les sons tu les écoutes Tu nous saoulent tous Tu vas vraiment les passer vite fait Et même quand tu les passes Est-ce que tu as cette sensation comme sur euh, un Inda Club de 50 Cents Ou encore euh, The Next Episode de Dr. Dre Honnêtement, c'est pas du tout mon cas Et pourtant là j'ai vraiment cité deux gros classiques Après c'est vrai que Damso en carrière solo Il a moyen d'en signer pas mal Notamment avec Débrouillard ou Vie, Parce que vraiment avec ses morceaux Il a placé la Belgique sur la carte Mais bon encore une fois on verra dans 6 ou 7 ans Comment les choses auront évolué Et là on pourra vraiment dire Ok je signe ce classique Les gars c'est rare les classiques Doucement avec ce mot Voyage léger. Le mettre en A juste parce qu'il y a Niska qui fait des bons adibs. Ouais, non, non, pas spécialement en fait. Je vois bien en bêtière. Limite C. Alors c'est vrai que c'est un bon son mais pour moi la mélodie passe pas à l'oreille, c'est euh, assez agaçant, assez dérangeant en fait. Ouais l'idée de ramener Niska elle est pas mal mais euh, en feat ça aurait pu être intéressant. Je suis sûr qu'il y aurait eu prise de risque, c'est un artiste très très bon et sa touche Afrotrap aurait vraiment pu créer une coupure dans ce que Nekfeu a l'habitude de faire. Bon après ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il lui arrive de prendre des risques sur plein de trucs, euh, sur des feats, sur des choix de prod ou encore l'intrusion d'instruments plus classiques. Mais ça reste du Nekfeu qu'on connaît et qu'on reconnaît sur euh, Voyage Léger. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, voir cette alchimie avec Niska. Donc, euh, Nekfeu, euh, si tu passes par là, sur si un malentendu, je sais pas. Puisque ça check mes stories, euh, voilà. Et ben, mec, euh, go faire un feat avec Niska. Mec, vraiment, go. Euh, je l'appelle, mec, comme si c'était mon poteau, alors que c'est. Je t'aime fort, Nekfeu. Alors, pour l'interlude 50, moi, en vrai, bêtière pour une interlude avec deux couplets juste pour dire. Euh, ah regardez je serais américain parce que je suis pas comme eux Par contre je vais être comme mes potes Ouais non et puis en plus c'est une interlude Donc c'est fait pour passer à autre chose Pas fait pour être saigné Donc carrément à échanger pour le coup Avec à l'unisson Allez go en E tiers pour l'interlude Comptez les hommes, bon là euh, mon gars, on est 100% sable, ça c'est sûr. Ça part en classe S direct, ça se répond tel une bonne grosse session grunt. Aucune prise de risque, ça c'est sûr. Mais bon, ça reste notre petite dose Alpha One, Neckfeu, Old School, tout ça, qu'on peut s'écouter avec des vieux fans du Fennec. Allez, on continue. Oui et non, euh, très bon son, c'est vrai, euh, très bien écrit, je suis d'accord avec le règlement. Sincère, euh, voilà, un son sincère qui invite à la participation. Genre, euh, toutes les questions qui se posent T'es là, t'es solo à répondre dans ta tête Mais, mais c'est kiffant, mais par contre partir sur du estier, euh, ça serait vraiment se faire avoir En fait par la répétition, en surestimant Le son, non pour moi c'est du Béthière, d'ailleurs pour rappel, la répétition C'est ce qui crée l'addiction et la dépendance Ici donc avec le jeu des oui et des non Que le cerveau peut donc anticiper Il est dans sa zone de confort, il active son Système de récompense, hop, dopamine Et ça, quel plaisir, comme dirait Naturax. Voilà donc ça, c'était la petite parenthèse Allez voir d'ailleurs ma vidéo sur l'influence de la musique sur cerveau, ça peut peut-être vous intéresser Bon je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout là Désolé à cette vidéo je la fais d'un coup J'étais pas trop d'accord avec le R justement Du coup j'ai voulu faire cette petite vidéo pour donner mon avis Bon après c'est vrai que vous avez été très chaud sur Instagram aussi J'espère avoir bien continué le débat Parce qu'en vrai vous êtes beaucoup là euh, Ouais machin vous hurlez votre mécontentement Mais euh, en fait ça argumente zéro Donc euh, commencez pas à me faire la même parce que sinon moi je vous dis Par contre je vais en sécher quelques-uns Allez de gros bisous à vous mes frangos On se voit très bientôt pour un gros sujet euh, Assez sympathique d'ailleurs Vous verrez ce qui va se passer La cagnotte à faire péter en description et n'oubliez pas tu arrives, Franjo. Lourd, lourd. 54, un lot, ça. <rire> A